La situation suivante vous est-elle familière Vos employés doivent répondre rapidement à la question d'un client, mais ne savent plus comment effectuer certaines manipulations dans l'application professionnelle. Ils ont par exemple oublié comment créer une commande client dans le système SAP. Grâce à Quick Access, vos employés accèdent automatiquement aux instructions nécessaires à l'exécution de la tâche, sans devoir les rechercher eux-mêmes. Quick Access fournit les informations nécessaires de manière contextuelle. Elles sont par exemple affichées dans des champs d'aide ou sous forme de guides pas à pas pour assister vos employés dans toutes les applications professionnelles. Le fait que les guides se trouvent juste à côté de l'application permet de les consulter immédiatement pendant l'exécution de la tâche. La tâche est efficacement effectuée une fois que vous avez atteint la fin du guide. Vous travaillez dans une entreprise dynamique qui ne cesse de se développer Vos employés doivent donc rapidement s'adapter à de nouveaux processus de travail Dans Quick Access, la recherche progressive vous permet de trouver rapidement ce que vous recherchez concernant un processus particulier. Ici, vos employés veulent par exemple comprendre comment fonctionne le traitement des commandes dans le cadre d'une commande importante et savoir quelles personnes sont impliquées. Vous pouvez mettre à disposition des outils de travail spécifiques au rôle pour chacune des étapes du processus commercial. Cela signifie que vos employés ont uniquement accès aux informations dont ils ont réellement besoin pour ainsi renforcer leurs compétences. Le TT Guide vous permet d'exécuter rapidement de nouveaux processus en effectuant des tâches pour augmenter la productivité de votre entreprise. Le déploiement d'une application professionnelle est à l'ordre du jour. Une des questions quotidiennes adressées à l'assistance nécessite une réponse. Comment vos utilisateurs-clés peuvent-ils mettre les informations souhaitées à disposition de leurs collègues Grâce à Guide Creator, vos utilisateurs-clés ou les spécialistes du centre d'assistance peuvent préparer rapidement des instructions pas à pas claires pour toutes les applications professionnelles telles que SAP, Microsoft Office ou Salesforce. Chaque étape de travail est ainsi automatiquement expliquée et, si besoin, vos spécialistes peuvent y ajouter de brèves indications. Après sa publication, le guide est immédiatement disponible pour tous les employés. Avec le TT Guide, vos spécialistes peuvent mettre rapidement des informations à disposition de tous les employés de l'entreprise. Vous pouvez ainsi garantir le bon déroulement des processus au sein de votre entreprise. Le TT Guide vous permet de transmettre rapidement et efficacement des instructions dans le cadre de vos processus commerciaux. La reconnaissance contextuelle vous assiste dans toutes vos applications professionnelles.